Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo, comme je vous avais promis, au niveau euh, des gains énergétiques que vous pouvez faire en changeant des habitudes. Le but de mes vidéos va être tout simplement ben, d'aller toucher des technologies, peut-être pour partager certaines connaissances que j'ai acquises au cours des années. Par exemple, euh, une des connaissances que je vais vous partager, tout simplement, c'est comment créer une vidéo comme celle que j'ai en ce moment. Là. Tout simplement avec un fond derrière moi, avec un écran vert, tout ça. Donc, c'est un de mes projets de vous donner une vidéo de ce manière-là pour que vous puissiez comprendre. Je fonctionne tout simplement avec un logiciel qui est open source, gratuit, OBS Studio. Euh, mais les premières vidéos vont être consacrées surtout aux économies d'énergie parce que, comme vous savez, je fais des vidéos sur l'économie depuis des années. Donc, l'économie qui veut dire tout simplement s'occuper de sa propre maison, dans ce contexte-là, s'occuper de sa maison, ça veut dire concrètement aussi de s'occuper de sa maison. Et moi, c'est de sa maison d'une manière concrète euh, au niveau des gains énergétiques ou de l'optimisation euh, énergétique euh, au niveau de nos demeures. Euh, pour euh, ma part, j'ai un bloc-appartement de quelques euh, logements, donc euh, ça fait des années que j'ai ça, c'est mon père qui m'avait vendu ça. Je ne veux pas euh, rentrer dans la vieille histoire, mais tout simplement... Pour vous dire que c'est n'est pas quelque chose de neuf. Donc, dans les problèmes que j'ai eu au niveau de l'isolation, parce que ça a été ma, une de mes premières grandes démarches, c'est sûr que j'ai tout rénové mon bloc depuis des années, mais euh, c'était le, le, le point de comment isoler un, un, un bloc qui a été bâti sur plusieurs années. Euh, une de mes, des parties de mon bloc euh, c'était euh, en 1880 euh, peut-être 80 qui a été c'était bâti après on a rajouté un autre euh, bout en 1939 et le dernier bout qu'on a rajouté c'est 1950 quelque donc on se trouve avoir un c'est un beau problème parce que c'est comme plusieurs maisons. Je ne vous parle pas des maisons neuves ici. Mes vidéos vont être consacrées justement de faire avec ce qu'on a. Et je pense que de cette manière-là, on peut trouver des, euh, des moyens d'isoler de, des vieilles parties. Comme moi, j'ai une partie de ma maison, c'est du pièce sur pièce. Euh, 1939 aussi, euh, pièce sur pièce. La dernière partie en 1950, c'était bâtie avec des vides. Euh, vraiment des, des, des murs vides euh, et euh, c'était un grand défi pour essayer de trouver une solution et euh, ça a très très bien fonctionné euh, donc euh, c'est des défis que je vais vous partager tout simplement sans prétention mais je pense qu'il y a beaucoup de vues qu'on s'en va dans des... Dans dans ce qui est euh, l'avenir. En tout cas, on en parle beaucoup au niveau de l'énergie. Euh, moi, je pense qu'ici, au Québec, vu qu'on fait partie euh, euh, de, de clients d'un monopole qui se trouve être Hydro-Québec, euh, c'est pas pour juger si c'est bien ou mal, C'est pas ça que je vous parle ici, c'est tout simplement de, de réaliser qu'au Québec, c'est peut-être pas la même chose au niveau de la France, parce que mes amis français, belges qui m'écoutent, on va voir, vous allez peut-être trouver des certaines solutions dans des... des des vidéos que je vais partager. Mais pour vous dire qu'ici au Québec, on est contraint à faire partie, euh, d'être un client d'Hydro-Québec qui se trouve être le, le monopole. Ben, ça se trouve être une société d'État et euh, on en fait partie. Donc, euh, Hydro-Québec offre beaucoup de solutions pour qu'on puisse trouver des moyens de, euh, de rendre notre maison plus, euh, moins énergivore. Donc, euh, trouver des solutions pour sauver des coûts. Et euh, sur le, leur site, c'est pas caché c'est pour vendre de l'électricité à nos euh, cousins américains euh, à meilleur, ben, meilleur prix pour qu'on puisse nous fournir euh, aux Québécois et euh, aux États-Unis aussi pour avoir des rentrées d'argent. Je ne veux pas faire d'aspect moral ici, je vous dis tout simplement euh, ce qu'il y en est et euh, comment euh, trouver des moyens pour nous, d'une manière personnelle, économiser euh, des sous à ce niveau-là. Et euh, comme je vous ai dit, moi pour ma part, euh, c'est un bloc, comme je vous ai un peu parlé de mon contexte, euh, ça, fait des, ça faisait des années que je pensais à l'isolation de mon bloc parce que je gaspillais beaucoup d'énergie. Euh, j'ai diminué ma facture d'énergie à date. Là, ben, lorsque mes travaux d'isolation euh, ont été faits, j'ai diminué euh, sur euh, quatre logements, j'ai diminué ma facture d'à peu près euh, euh, bon, 35 et euh, j'avais entamé une première euh, démarche, c'est de changer mon système de chauffage, je euh, chauffe uniquement à l'électricité. Donc, j'avais, euh, dans un premier temps, euh, changé les plaintes avec des thermostats programmables. Pour, euh, et là, j'avais euh, vu une bonne, bonne diminution de mes coûts, parce que lorsqu'on est la nuit, euh, ça sert à rien de chauffer avec un thermostat programmable électronique. Euh, j'avais aussi d'autres thermostat programmable, mais, euh, électronique, mais non programmable. Là aussi, je suis allé sauver beaucoup, mais lorsque je suis passé à la phase, euh, de, de, avec de des thermostats programmables, et eh ben là, j'ai, sauvé, bon, peut-être 15, 20 à, à ce niveau-là, là. Je vous dis, ce c'est pas des, des, des, des, plaisanteries, là. J'avais sauvé au moins euh, 10 à 15 d'énergie en ayant des, des, des plaintes électriques plus, euh, euh, plus euh, euh, actuel avec des thermostats programmables, euh, avec, euh, bien sûr, la, des électroniques, là, parce qu'anciennement, euh, c'était tout... Des thermostats manuels qui est la pire euh, manière de chauffer parce que si on chauffe avec des plaintes je dis bien là, là c'est mécanique donc on a des grands écarts de température avec un thermostat électronique on a beaucoup beaucoup d'avantages et en, en ayant des thermostats programmables où on n'est pas obligé de chauffer euh, lorsqu'on dort la nuit ou certaines pièces qu'on n'utilise pas, on peut programmer ça si on, c'est qu'on fait certaines activités à tel temps donc euh, pour cette vidéo là ça va être vraiment une vidéo qui va être consacrée euh, au niveau, de, ben, une vue d'ensemble de ce que j'ai fait, fait pour essayer d'économiser de l'énergie. Et je pourrais, dire, je pourrais, pourrais vous dire euh, que du plus haut, euh, la plus grande consommation d'énergie, on ne parlera pas d'un montant d'argent parce que dans le fond, l'hydroélectricité, les, les, même si ici on va avoir une petite augmentation en avril, euh, ben je parle d'il y a des années, euh, j'ai sauvé... Euh, euh, Peut-être euh, la moitié de mon coût énergétique, en passant de euh, thermostat mécanique avec euh, pas d'isolation et euh, aucun contrôle euh, quand ouvrir fermer les plaintes. Je suis parti à peu près, j'ai sauvé 50 d'énergie. Donc, c'est beaucoup d'argent, euh, en considérant ma, ma facture électrique. C'est très, très grand ici. J'ai un loyer que je chauffe aussi. J'ai diminué de la moitié de ma facture électrique. Euh, ben, pas, pas facture, parce que c'est n'est pas au niveau du montant, mais au niveau du kilowatt. Heures de consommation. Là. Euh, donc, euh, là-dessus, ça a été une amélioration très, très importante. Et pour vous donner un peu le résumé, parce que la première vidéo va être un peu là-dessus, là, vous donner le résumé, j'avais euh, commencé à utiliser, à acheter des, des plaintes. Euh, pour me... Parce que je fais de la promotion de l'entreprise, d'Implex, où on promettait qu'on sauvait 33 d'énergie. J'ai fait le test, je dirais peut-être pas 33 d'énergie que je suis allé sauver avec des thermostats des programmables électroniques. Euh, mais j'ai sauvé peut-être, comme je vous disais, 20... 20 20, 20, 15 à 20 dans cette première étape-là. La deuxième étape, je me suis informé pour des programmes, et on va aller le voir ici. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de programmes là, pour sauver de l'énergie qui existent au Québec, là. Donc, euh, entre autres, il ben, y a Renault Climat pour euh, que j'ai bénéficié. Euh, j'ai regardé un peu tout ce qui se faisait. Je parle au niveau de l'isolation. Euh, même on peut acheter une thermopompe avec Renault Climat. On ira un peu plus dans le détail au fur et à mesure des nouvelles vidéos. Mais là, je vous donne une vue d'ensemble. Euh, j'ai bénéficié de Renault Climat. Comme je vous dis, euh, moi, j'ai entre j'ai fait tous mes travaux. Donc, euh, je me trouve avoir sauvé euh, beaucoup, beaucoup de main d'œuvre. Donc, euh, la, la subvention que j'ai eue de la part de... Ben, j'ai tout réisolé mon grenier. Euh, c'est grand ici, c'est très, très grand. Euh, le, le grenier a été isolé. Euh, j'ai rénové un logement où j'ai... Les murs étaient littéralement vides. C'était du bois d'un côté, du bois de l'autre. Ça, c'est la partie de 1900. Euh, 39, là. En haut, on n'avait vraiment pas isolé. Euh, C'était comme ça, euh, des mansardes avec aucune isolation euh, dans le milieu et le mur. Donc, beaucoup, beaucoup de, de, de perte de chaleur. J'ai isolé ça avec euh, de, de, de, de, de, de, de, de, de l'isolant en vrac, tout simplement. Avec, on ajoute a une pompe, là, et puis euh, fait des trous dans le mur, des, des, des épaisseurs de 5 pouces de bois de, de, du côté de l'appartement tout, tout, tout isoler ça, isoler les planchers, au niveau sonore et au niveau aussi euh, euh, énergétique, au niveau des deux logements, celui du bas, celui du haut, et euh, en le grenier, je suis allé, euh, mettre le maximum que je pouvais au niveau de l'isolation, parce qu'on sait très, très bien qu'un bâtiment, un des partie les plus importantes où on a de la perte de chaleur, c'est la, la, la, la, la toiture. Les logements du bas chauffent les logements du haut et les logements du haut, elles dispersent la chaleur par la toiture. Et c'est la même chose pour une maison unifamiliale. Donc euh, l'isolation, mon isolation, j'ai profité du programme d'idoute. Hydro... Euh, euh, Renault Climat, euh, c'était beaucoup d'items que j'ai dû acheter au niveau de l'étanchéité de la maison qui est très, très importante aussi, étancher la maison parce que lorsqu'on a des fuites d'air, eh on a beaucoup, beaucoup de pertes de chaleur et on, euh, Climat, c'est des techniciens, une entreprise qui est venue faire des tests d'étanchéité et ensuite, j'ai procédé à, à l'isolation qui était un travail très, très important et... Euh, pour vous dire ce que j'ai euh, euh, utilisé comme isolation, c'est de l'isolation en vrac. J'en avais beaucoup, beaucoup. Je me souviens pas. J'ai des de combien que j'avais acheté de sacs d'isolation en vrac. Et j'ai acheté euh, de, de, de, de du du fond qu'on appelle. Là. Ça se trouve être du. Euh, euh, on achète ça des petites cannes là, de fond. Moi, j'ai des gros bidons, là, deux, deux, gros, euh, deux grosses bonbonnes, là, où -ce que le mélange se faisait avec un pistolet. Euh, euh, c'est dollars euh, d'isolation à ce niveau-là. Et c'est. Euh, ça m'a coûté presque dollars avec toute, toute, toute l'isolation. Euh, simplement d'isolation avec. Euh, tout ce qui comporte les, les les éléments pour empêcher les fuites. Euh, C'est à peu près 4 dollars que j'ai mis sur ma maison. Et au niveau de la main d'œuvre j'ai tout fait parce que je me suis informé. Au niveau des entrepreneurs, c'était très, très dispendieux. Mais euh, ce que j'ai réussi à faire, euh, euh, comme je vous dis, j'ai eu une économie d'à peu près… On enlève l'économie, la première économie que j'avais eue au niveau de thermostat programmable avec les dimplex, là, les, les, le chauffage, euh, c'était une économie à peu près de 15-20 Une fois que c est, c est, c est, ce temps-là était fait, la nouvelle économie que j'ai eue au niveau de l'isolation, je ne vous mens pas, c'est... Euh, euh, bon, C'est 35, 40, 35 de mon côté. Et les logements, euh, parce que mes logements, j'ai demandé à mes, mes locataires et eux ont eu une économie, euh, celui du haut, là, de, où euh, on avait des murs vides littéralement. Euh, c'est vraiment une économie, euh, euh, je peux pas dire au niveau de la facture, là, mais euh, peut-être euh, 40 50 et euh, l'autre un peu moins. Mais euh, euh, beaucoup, beaucoup d'économies au niveau de l'isolation. Et c'est ce qu'il faut considérer. Lorsqu'on commence à envisager d'améliorer euh, nos maisons, je parle pas des maisons neuves, parce que quand on parle le, ou, ou un autoconstructeur, lorsqu'on pense à, en termes d'autoconstruction ou maisons neuves, ben, on peut tout de suite immédiatement isoler au maximum. C'est là qu'on va avoir la plus grand, le plus grand gain énergétique parce que notre système de chauffage, je parle ici au Québec, notre système de chauffage, on n'a pas le choix d'en avoir un parce qu'on. Souvent, on est à moins 20, moins 30, moins 40, même à euh, euh, certaines, euh, certaines journées dans l'hiver. Donc, euh, on n'a pas le choix d'être euh, très bien iso isolé dans un premier temps. Euh, mon beau-frère avait une maison et euh, j'avais estimé avec lui parce qu'il m'avait demandé s'il existait des... Euh, programme, vais parler de Renault Climat et lui euh, ga gaspillait littéralement euh, ça lui coûtait 400$ dollars par mois pour une maison pas trop grande euh, il savait exactement où euh, était le, le, la faille de son isolation, euh, il a pas fait l'isolation mais peut-être peu importe, là. Euh, ce que je veux vous dire qu'il y avait au moins, euh, à mon avis là, de ce que j'ai vécu parce que j'avais vécu tout, euh, il pouvait aller chercher au moins 50% de sa facture d'énergie sauver en énergie, simple simplement en isolant euh, sa partie qui était euh, froide froide donc euh, euh, parce qu'il payait 400 dollars par mois à part d'un il y avait un poêle euh, à bois en plus euh, pour chauffer et ça lui coûtait il, simplement en énergie électrique 450 dans ces coins-là moi j'étais sûr qu'il pouvait diminuer avec en plus un poêle à bois il pouvait aller peut-être plus que 60, 60 d'économie d'énergie c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent à aller chercher là. Et euh, au niveau, euh, je me suis informé aussi, au niveau des panneaux solaires, et ce, sur le site dhydro québec on peut faire un calcul. Euh, euh, ce n'est pas très, très rentable, là, ici où ce que je me situe, à trois vient là, au niveau de panneaux solaires, parce que j'aurais pu aller aussi euh, dans le futur, aller là-dedans. Donc, euh, moi, je suis allé avec Renault Climat. Réno-Climat, tout simplement, Puis c'est pas pour faire de la publicité, là, euh, mais je sais qu'au Québec, Réno-Climat, ça existe encore, euh, et euh, on peut aller sauver beaucoup, beaucoup au niveau de l'isolation, et c'est de ça qu'on va parler euh, aujourd'hui sur cette vidéo, là pour résumer, on fait un résumé, Mais ben, tout simplement, vous pouvez euh, euh, aller sur le site, c'est Transition Énergétique gouvernement, chercher tout simplement Réno-Climat, vous allez trouver ça, et euh, de la manière que ça fonctionne, pour commencer, c'est de vous inscrire, tout simplement subventions canadiennes, on parle des subventions que vous pouvez avoir, tout ça. Donc, euh, nouveau système de cote énergétique, c'est très, très intéressant. Et pour moi, ceux qui sont venus me visiter, l'entreprise qui est venue me visiter, m'a très, très bien expliqué tout ce que j'avais à faire dans ma maison, tout ce que je pouvais faire pour améliorer mon... mon, mon, mon. Ma situation. Par contre, je dois dire, et je dois le dire, on fait, ils ont fait un, vraiment un très très bon travail. Mais vu que c'était une maison, une vieille maison, je pense que leurs, leur expertise là-dessus est plutôt limitée. Parce que il y a une technicienne qui est venue la deuxième fois là, et puis j'ai expliqué comment c'était fait chez nous. J'avais vraiment euh, tout fouillé. J'avais fait un trou dans mon mur, dans un de mes appartements pour vous constater. Je le savais, mais qu'on avait un vide entre ça, et eux avaient pas la solution parce que elle était jeune et peut-être moins habituée à, à ces contraintes-là. Parce que euh, c'est beau lorsqu'on a une maison neuve, mais quand on arrive, lorsqu'on arrive avec des maisons qui sont euh, vieilles ou qui ont des, des, des défauts de fabrication ou peu importe, c'est là, euh, là qu'il faut fouiller et essayer de trouver une solution qui réponde à nos besoins. Dans mon cas, j'ai trouvé la solution et euh, très très bien euh, j'ai été très très bien servi premièrement par moi-même, je dois le dire. Mais il faut fouiller, il faut être débrouillard. et euh... Donc, euh, c'est ça. La première chose qu'il faut faire, tout simplement... Euh, et euh, il y a des thermopompes aussi qui sont admissibles. On a un aide de euh, 650$ si on veut acheter une thermopompe. Combiné à, à Hydro-Québec aussi, qui offre un, un autre aide. Et sur une autre vidéo, je vais vous parler de ça parce que j'ai comme... Euh, là, je suis allé au niveau énergétique euh, avec les, ce qui était existant comme chauffage, les plaintes, mais je voudrais aller avec euh, une thermopompe dans le futur. Donc, euh, on a beaucoup, beaucoup de d'items de, de, qui sont... Euh, on ira plus en détail sur une vidéo spécifique à ça. Donc, euh, c'était au niveau de Renault Climat. La première des choses qu'il faut faire, c'est s'inscrire tout simplement sur le site de Renault, euh, euh, Renault Climat et ensuite, on peut comme... Euh, euh, regardez ici, on dit que le montant peut atteindre 5000 euh, au niveau d'un système de refroidissement, de chauffage, travaux, de développement du bâtiment, comme l'isolation, et on a des subventions au niveau des fenêtres, des portes. Donc, euh, programme qui existe pour euh, améliorer euh, nos, nos demeures, euh, euh, très, très important, euh, C'est, Je pense c'est c'est un des gros programmes au Québec ici donc euh, on peut bénéficier de ça euh, deuxième euh, chose que j'ai fait euh, lorsque je suis allé en parallèle avec euh, justement l'isolation de la maison euh, je suis allé euh, au niveau de la, la, la domotique moi je voulais tout simplement euh, pas être pas être obligé d'aller fermer euh, ouvrir mes lumières première chose que j'ai fait euh, c'est tout simplement installer des, des lumières des lumières LED un peu partout parce qu'on sait que la consommation de LED est diffusée moins élevé qu'une consommation d'une lumière ordinaire. Et en plus de l'avantage la, la, la, la, la, la, la, la, avec les Globes LED, là, on a eu le prix qui, qui a chuté dramatiquement depuis les dernières années. Donc, on, moi, je me dis, c'est là qu'on doit aller, euh, euh, qu doit aller là, tout simplement, là, abandonner tout simplement les lumières euh, avec des filaments ça coûte une fortune euh, une 100 W euh, quand on parle d'une lumière 100 W c'est vraiment 100 watts de consommation si vous la laissez un heure c'est 100 W euh, à l'heure que votre lumière consomme donc euh, elle disperse beaucoup beaucoup de chaleur donc vous êtes perdant en ayant une 100 W euh, euh, euh, je parle d'une 100 W avec des filaments si vous allez vous avez remplacé votre 100 W euh, avec euh, 300 watts euh, en là qui disperse beaucoup, beaucoup de chaleur. Et vous allez avec une LED, vous allez voir la dispersion de la chaleur. Vous touchez à, au plastique là, dessus là, qui simule un globe. Euh, Peut-être le porcelain va être un petit peu plus chaud, mais vous avez beaucoup, beaucoup moins de dispersion dispersion de chaleur et c'est à peu près dix fois moins que ça coûte et en plus votre LED va euh, va durer vraiment plus longtemps. Moi j'ai des LED partout partout, je n'ai plus aucune ou presque plus, euh, euh, même je, je n'ai plus de, de, de lumière avec des filaments parce qu'on perd beaucoup beaucoup d'argent simplement euh, en laissant ces ces, ces, ces chauffages là euh, donc euh, première des choses qu'il faut faire aussi c'est une chose importante changer votre euh, vos lumières donc on revient à la domotique euh, moi j'ai je voulais absolument avoir une maison qui était euh, euh, domotique au niveau euh, ben, de, de c'est ça de, au niveau de éteindre, fermer des lumières lorsque euh, pas laisser une lumière inutilement euh, ouverte ben, c'est ce que j'ai fait tout simplement et j'ai opté pour un moyen qui est très très euh, euh, faible en coût, c'est Sonoff. Euh, il, il existe des, des dizaines des dizaines d'entreprises de, qui, vous pouvez installer des petits modules un peu partout si vous voulez faire tout, parce que moi j'ai tout fait moi-même. Euh, Sonoff, euh, c'est un module qui coûte vraiment, vraiment pas cher. Euh, j'ai un petit exemple ici, excusez, j'ai un petit exemple d'un Sonoff, euh, je vais le mettre euh, comme ça à la caméra si vous le voyez bien. Sonoff, ça se trouve être un petit bisule comme ça. Ça, c'est le Sonoff basique qu'on appelle. C'est un petit euh, euh, qui est très, très simple. Regardez, on, on va montrer euh, tout simplement ce que c'est. Le petit Sonoff, c'est tout simplement un, un petit appareil comme ça où on, on a un input, un output. Et euh, ce qu'on fait tout simplement avec euh, le petit Sonoff, c'est qu'on fait un je vais vous montrer une vidéo où je vais vous donner un exemple concret du Sonoff. Vous en avez plein, plein sur YouTube, mais moi, je vous montre tout simplement ce que ce que j'ai utilisé comme base Sonoff. Et vous avez plein de modules qui font à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez allumer, et éteindre une lumière, allumer, et éteindre une piscine, une pompe de piscine. C'est ce que j'ai fait aussi pour automatique. Et euh, l'interface de Sonoff, euh, tout simplement, je vais vous montrer ça rapidement. Je, là, c'est tout simplement euh, une vue d'ensemble, comme je vous dis. Ça, ça se trouve être l'interface euh, de Sonoff. On va aller, euh, si je peux aller mon écran comme ça, transition. Donc, euh, ça se trouve être la petite interface, euh, euh, comme ça ici, euh, de Sonoff. Là, j'ai tout simplement... Euh, euh, simuler euh, ce que je retrouve sur mon téléphone. Euh, là, excusez, on voit ici mais mais euh, ça là c'est ben, Voyons les taux et tout ça. Euh, on devrait pas, parce que j'ai pas encore travaillé mais, euh, sur l'écran. Vous voyez en bas, là, ça devrait pas être là, mais ça s'en vient là, de travailler tout ça là, pour que ça disparaisse lorsque je vais faire des vidéos qui concernent euh, la technologie, les, te les techniques, euh, l'économie d'énergie. Donc, euh, ça se trouve être une simulation de mon... Euh, euh, bon, bon en fait ça c'est comme ça bon on laisse ça comme ça une simulation de mon téléphone cellulaire euh, tout simplement que j'ai installé sur mon, mon ordinateur ici euh, donc euh, c'est comme si j'avais mon, mon cellulaire devant moi ce que je vois avec sonof c'est tout simplement ça euh, j'ai euh, tous ces sonofs là euh, euh, j'ai même euh, j'ai des petites cailles donc euh, je me trouve à avoir une caméra euh, j'ai d'autres caméras là avec un autre système là mais ça ça se trouve être pour le sonof si euh, le chauffant de toiture, il faut avoir un ampérage euh, euh, qui, qui, qui soit capable de supporter ça. Ben j'ai des fils chauffants. J'ai euh, allumé éteint une lumière. Ce qui est intéressant avec euh, Sonoff, tout simplement, c'est que vous avez une petite interface. Ici, c'est presque tout ça, tout ça maintenant. Là. Vous avez euh, Sonoff qui existe, vous avez... Euh, Home Easy Home ou si vous en avez un tas de petits logiciels qui vous permettent de contrôler votre maison. Euh, tout simplement, euh, et ce que je fais, j'ai programmé euh, des scénarios euh, qui font en sorte que mes lumières s'éteignent euh, au lever du soleil, euh, s'allument, euh, s'éteignent au lever du soleil, se couchent euh, lorsque le soleil euh, euh, se ferme. <rire> et vous avez aussi d'autres possibilités de programmer des scénarios. Et là, je vous, je vous parle de Sonaf parce que que je vous parle de mon expérience personnelle, mais comme je vous ai rappelle, il y a beaucoup beaucoup d'autres solutions. là. Donc, euh, j'ai, on, on peut aussi avoir euh, un paquet de bidules. Là, là j'ai une petite caméra que je vais vous euh, montrer, si tout va bien. Donc, ça se trouve être ma petite caméra pour mes cailles. Euh, j'ai des petites cailles. Donc, euh, tout ce que j'ai fait, j'ai installé une petite caméra dans mon petit, euh, ben. Là, il y a un petit cahier qu'on appelle là, je pense, donc euh, je peux aller observer mes cailles si tout va bien s'il n'y a pas une caille qui est en train de de de, de gelée ou peu importe. Euh, les lumières sont tout contrôlées par ça. Euh, J'ai, euh, euh, comme je vous ai dit, un petit système aquaponique. Euh, tout est contrôlé par euh, mes Sonoff. Euh, tout ça pour vous dire que vous avez... Euh, puis Sonoff, c'est pas très très dispendieux. C'est à peu près dollars du module. Tout dépendant. Si vous avez un module avec plus d'ampérage, c'est plus dispendieux. Donc, euh, je vous montre tout ça à titre d'information, tout simplement. Pas pour que vous en alliez euh, au niveau du, de Sonoff, parce que plein d'autres alternatives. Mais vous pouvez aussi, avec Sonoff, utiliser, utiliser Google, Google Home ou Alexia, donc donner des commandes vocales pour contrôler un peu tout. Vous avez des, des dimmers, vous avez de tout avec Sonoff. Et euh, moi, je vais me concentrer sur Sonoff euh, parce que, tout simplement, je suis parti avec ce système-là. Mais je vais vous donner des, des principes euh, un peu plus tard dans d'autres vidéos euh, pour aller peut-être avec d'autres produits. Mais moi, je suis allé avec Sonoff parce que c'était un, un, un, des produits qui n'étaient qui pas très, très dispendieux et qui m'intéressaient. Donc, euh, et ensuite, pour terminer, comme je vous dis, la dernière phase que j'ai faite, euh, si je peux vous le montrer, ça, c'est vraiment, vraiment récent. Je suis allé avec ILO. Et c'est pour ça que je vais vous parler dans mes vidéos euh, de Hilo aussi, euh, où on peut contrôler euh, les températures, euh, parce que moi, je me trouve à avoir euh, des températures... Euh des thermostats avec euh, des, euh, euh, des thermostats programmables que j'avais, que j'ai tout changé avec le système d'ILO, parce que je trouvais que c'était vraiment pas dispendieux pour avoir un paquet de thermostats et huit items euh, euh, comme des switches, des lumières euh, programmables, bien, bien entendu avec la l'ILO. La, la, la Donc, euh, c'est un peu le même principe, l'ILO, et c'est avec Hydro-Québec. Et comme je vous, je vous ai parlé, on se trouve à avec avoir une société d'État, mais moi, je vous dis, et on va en parler dans les prochaines vidéos, de profiter de toutes les subventions que vous pouvez avoir, parce qu'il y a des subventions pour des thermopompes, des subventions au niveau de... Euh, ben, il y on se trouve à avoir des subventions pour euh, euh, les thermostats eux-mêmes, et on, a, on participe à des... Euh, euh, des, euh, des des défis. Euh, et là, on peut sauver non seulement au niveau de l'économie d'énergie, si on programme nos thermostats, comme c'est mon cas, mais vous allez aussi sauver sur la, la, la, la, les, le kilowatt-heure. Donc, c'est très, très intéressant. Euh, donc, on revient euh, à... Ben, on va terminer avec ça, là, parce que, comme je vous ai dit, c'est une vue d'ensemble que je voulais vous montrer tout simplement aujourd'hui. Euh, on va pas dans le détail. Vous avez des programmes euh, qui existent au niveau de l'isolation. On a Renault Climat. Euh, au niveau d'Hydro-Québec, on a beaucoup, beaucoup de programmes. Et là, euh, on n'a pas le temps d'y aller aujourd'hui. C'était comme vous, pour vous donner une vue d'ensemble. Mais au niveau d'Hydro-Québec, il euh, y a beaucoup, beaucoup de programmes qui existent. Au niveau des thermopompes, au niveau de l'économie, de, de, de, de, de, d'énergie, et même euh, le technicien qui est venu, ben, qui n'était pas d'Hydro-Québec, mais bon, m'a parlé qu'avec euh, ILO, on s'en va aussi avec euh, des, de l'économie d'énergie au niveau des tanks à eau chaude, parce que là aussi, il y a beaucoup, beaucoup de, de consommation inutile d'énergie, mais ben, on pourrait adapter le système ILO à la consommation euh, au niveau de, de l'énergie des tanks à eau chaude qu'on a un peu... Bon. Un peu tout le monde au Québec. Donc, c'était ma première vidéo au niveau de l'économie énergétique. Comme je vous dis, je vous dis, c'est une vue d'ensemble. Euh, on va détailler tout ça et on va parler. Une pas simplement de l'économie d'énergie dans ces vidéos-là, mais on va parler, euh, entre autres, de l'économie d'énergie, euh, comment qu'on peut sauver des sous-là, mais aussi des différentes technologies pour, euh, par exemple, je vous donnais euh, avec un écran vert, comment créer des vidéos comme ça, comme celle que je vous fais. Euh, on va aller dans beaucoup, beaucoup de domaines. C'est ce qui m'intéresse depuis très, très longtemps, de vous partager dans ben, vite demain, là, rapidement demain, euh, Comme ça, c'est Arduino. J'ai commencé à étudier euh, du Arduino. C'est... Ça se être des petits micros, ben des, des mini-ordinateurs avec des microcontrôleurs où on peut euh, mettre à peu près tout ce qu'on veut pour. Euh faire de la perception de, de, de ce qui nous entoure au niveau de, de la distance, au niveau du température, en tout cas, peu importe. Là-dessus aussi, on va travailler là-dessus, puis je vais vous présenter des vidéos aussi euh, là-dessus. Donc, euh, euh, c'est un nouveau projet que j'ai. On va explorer beaucoup euh, au cours des semaines. Euh, je vais continuer, bien entendu, à faire mes vidéos sur l'économie, mais je vous invite vraiment à... à je, vais, je vais commencer à, à, à parfaire tout ça, de, de me suivre, de partager ces vidéos là qui vont vous aider certainement à trouver des trucs et même vous allez pouvoir donner des suggestions euh, j'aime suis un fouineux j'aime ça fouiner un peu partout si je parle des de suggestions au niveau des technologies au niveau de l'énergie si vous avez des, des idées tout ça ben on, je vais fouiller là dessus et on partagera ça on sent je m'en vais dans cette aventure là ça fait très très longtemps que j'y pense et là maintenant ben c'est parti c'était la première vidéo sur l'efficacité énergétique et comment beaucoup d'argent avec avec euh, à bien gérer l'énergie merci